Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui sur le Microsoft Office euh, concernant ici euh, Word donc euh, cette euh, vidéo concerne ici les débutants. Euh, pour commencer nous allons voir ici comment lancer euh, le Microsoft euh, n'importe quel logiciel donc vous venez sur le menu démarrer ici à partir de là, la flèche de recherche cliquez, on tape la W -O. ok, automatiquement Word sera présenté là donc vous cliquez euh, moi j'utilise la version 2019 pour ceux-là qui vont utiliser 2007 ou 2008 peut-être il y aura certains anglais n'auront pas les mêmes appellations okay. Alors, dès que vous lancez euh, le Microsoft Word vous allez voir la première présentation euh, de l'interface voilà, la première interface là donc vous pouvez choisir euh, ce que vous voulez, mais nous on va commencer à partir de 0, partir de documents vierges euh, pour un rappel par définition, vous aurez un logiciel qui nous permet de faire la saisie et le traitement du texte. Okay. Lui, on l'appelle ici le document. C'est différent d'Excel et de PowerPoint. Donc, nous en parlerons plus tard avec les autres logiciels. Donc, vous venez vous cliquer sur le document vierge. Dans ce document vierge, que vous lancez, automatiquement, euh, le cluster commence à clignoter. Donc, ça veut dire que vous pouvez rentrer votre information, vous pouvez faire la saisie automatiquement. Directement vous pouvez faire la saisie sans problème, mais nous on ne va pas faire de là. Je vais, on va faire d'abord la présentation générale ici de, de la fenêtre et on va apprendre comment l'enregistrer, un fichier. Donc la présentation, on commence par ces menus. Les menus qui sont là, ça c'est ça qu'on appelle le personnaliser le menu, la barre d'outils accès rapide. Donc ces icônes là sont personnalisées. si vous voulez vous pouvez les enlever et vous pouvez les décocher. Donc, pour le faire, il suffit juste de venir là. Et vous allez voir ici, toutes les écoutes qui sont cochées ici sont affichées à partir de là. Vous pouvez afficher ici, arrêter, parcourir. Donc, vous pouvez la décocher à tout moment. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez la cocher aussi. Ça dépendra de ce que vous faites. En fait, ici, venir sur fichier, vous voulez devenir ce fichier ou bien faire des trucs, vous pouvez automatiquement faire le registrement où on est aperçu une impression ou est imprimé à partir de ces outils là après ces outils vous allez voir le nom du document si le document n'est pas registré euh, n'est pas renommé plutôt pas réalisé, vous allez voir ici le nom du document ici, maintenant on va renommer ce document ici c'est votre compte si vous avez un compte Microsoft Office là ces boutons les trois boutons, ça nous permet ici ça c'est le bouton réduction d'autres là c'est ouvert, niveau inférieur, supérieur, et là c'est pour fermer. Euh, le plus souvent je vois des gens, parfois, leur fenêtre ça va comme ça. Donc je vous conseille de ne pas laisser par exemple la fenêtre comme ça, si vous avez un seul logiciel à travailler. Ok Comme ça là c'est pas bon, je vous conseille toujours de visualiser toute la fenêtre. Comme vous y voyez voilà. comme ça, ça vous permet d'être à l'aise avec votre document. Okay? Ici déjà ça pour fermer Donc ici euh, nous allons voir le menu, le ruban Donc ici Ce ruban contient ici des menus Chaque mini menu, ici a son interface Quand nous cliquons sur fichier Au niveau des fichiers vous aurez des informations des fichiers Tout ce qui est là Donc d'ailleurs pour en profiter Nous allons euh, voir ici comment la registrer maintenant C'est au niveau des fichiers Vous venez sur registrer sous, sous okay Vous allez pouvoir ici les emplacements PC, il y a ajouté, il y a, a parcouru donc nous on clique sur parcourir vous pouvez renommer votre document Vous bien demander le nom des fichiers type de document donc le nom de fichier, nous on va dire par exemple pour voir pour voilà ok euh, à partir de là type vous laissez par défaut. Donc, le type ici, c'est parti de la comprendre, l'enregistrement en PDF. Il y a PDF, si vous voulez, il y a document Word, mais moi je vous conseille de laisser un document Word parce que nous aurons des modifications à faire au fur et à mesure que nous voulons avec la formation. Et là, c'est l'emplacement, ça prend par défaut ici, document. Si vous voulez enregistrer ce document, vous laissez là, vous pouvez créer un nouveau, nouveau dossier ici. Si c'est sous le bureau, vous sélectionnez le bureau, vous créez un nouveau dossier ici. Mais nous, ce qu'on va faire, on a déjà créé des, des, des nouveaux dossiers, des dossiers pour nous, euh, concernant Microsoft, euh, concernant la formation en, en Windows. Donc, vous venez sur ce disque là donc, vous allez voir ici plein de dossiers ici. Okay? Donc, il y avait un site, il y avait un truc, ainsi de suite. Donc, nous, on peut chercher, par exemple, le document SEMI, de cours informatique. Voilà pour informatique on avait créé des dossiers des documents des dossiers plutôt euh, cours, windows. Au des cours windows on va prendre cours excès word et on enregistre là. off voilà mon document est automatiquement enregistré et vous allez voir ici le nom change donc après ça vous allez quand vous lancez voir vous allez dans le, automatiquement sur le menu accueil okay. donc chaque menu ici a ses groupes par exemple, le menu accueil, un des groupes, les groupes, pour reconnaître des groupes, c'est à partir, à travers ces barres, les barres que vous voyez. Voilà, à travers les barres. Donc, par exemple, ici, on a le groupe presse-papier. Ça vous permet ici de faire le, le collage, le couper, le copier, la mise, le reproduire, la mise en forme. OK? Et chaque onglet ici, il y a un infobile qui va s'afficher le texte par défaut. Vous pouvez faire la lecture. Ça, ça vous permet de, de, de, de s'en servir de plus. Par exemple, ça, ça sert à quoi Et ainsi de suite. Et là, groupe police, c'est tout ce qui concerne ici, euh, c'est comment solutionner la police pour personnaliser votre texte, votre document plutôt, la taille de la police, mettre en gras, mettre en gras en italique, souligner. Et là aussi, vous pouvez transformer tout en majuscule, en minuscule, en débit de phrase, première lettre des mots, inversement, des cases, et ainsi de suite. Dans le groupe paragraphe, nous en verrons ici comment aligner le texte à gauche, au centre, à droite, et justifier comment ici appliquer des puces, et là ici comment appliquer des numérotations, voilà, ainsi de suite. Donc, euh, ça c'est l'interface, et vous aurez ici le groupe style, le groupe édition. Comme vous par exemple sur insertion au niveau d'insertion aussi c'est la même chose il y a des groupes par exemple. Alors, en fait en informatique si vous voyez l'onglet là essayez de cliquer, il y a le contenu pour voir ici le contenu par okay? exemple au niveau des parts de garde je peux cliquer encore pour voir encore de plus voilà, voilà. plus de contenu sur, au niveau de la part de garde donc vous avez des parts de garde vous avez ici page bien ou des pages et là dans le groupe tableau aussi, cliquez vous pouvez voir ici comment insérer un tableau dessiner un tableau feuille de calcul Excel, tableau rapide, il y a plein de trucs ici, ok, donc dans le groupe illustration vous aurez ici les formes, des images, images en ligne, les formes, Et on a plein de trucs donc, au fur et à mesure que vous cliquez sur l'onglet ici, vous aurez ici son interface. Mais nous, nous allons voir ici les onglets de base, euh, sur les notions de base, ce qui vous permettra ici de traiter votre document. Donc, après ça, vous allez voir ici euh, cette règle-là. Cette règle est très importante. Donc, pour l'en avoir, vous venez ici sur Affichage, la règle. Si vous trouvez que c'est décoché, vous pouvez la cocher. Okay? Là, vous pouvez la cocher, la règle viendra de façon automatique. Et en bas ici, vous allez voir le nombre de, de pages que vous avez insérées dans votre document. Donc, nous, on va nous dire 1 sur 1. Et ex Word, lui, il calcule automatiquement les mots tapés dans, dans votre document. Vous aurez ici le nombre de, de mots. Donc, pour le moment, on a au mot. Et la langue, c'est en français. Là, c'est pour registrer la macro. Et ici, vous allez voir les trois boutons qui vont vous permettre de mettre un affichage. Par exemple, si vous voulez mettre un affichage en lecture, vous cliquez. Si c'est en page normale, vous cliquez. Et là, si c'est en web, vous cliquez. Okay. Là, à côté de là, vous aurez ici le bouton Zoom. Ça, ça vous permet ici de diminuer la taille, d'augmenter la taille. OK et là ça c'est pour le défilement Vous pouvez défiler ici Donc ça c'était la présentation On se retrouve avec une autre vidéo Merci à la prochaine